Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc comme tu peux le constater, Manchester United vient de se faire littéralement fracasser par le Wolverhampton, alors j'ai rien compris au système de jeu de Manchester United, là on peut blâmer Cristiano Ronaldo parce qu'il a fait un match absolument nullissime. J'ai jamais vu Cristiano Ronaldo nul comme ce soir. J'ai rien compris. Le mec, oui, il faisait des appels, on aurait pu lui donner la balle. Oui, quand tu lui fais la passe, il la met bien dans tes pieds. Mais malheureusement, dans le jeu, il n'a rien apporté ce soir. Vous allez me dire, ouais, mais Cristiano Ronaldo, blablabla, et blablabla, blablabla. Toujours les mêmes arguments. Toujours et toujours et toujours. Là, actuellement, Manchester United, ils sont 8e du classement. Hein Derrière Arsenal. Arsenal qui se faisait insulter comme du grand n'importe quoi au début de saison, est actuellement devant Cristiano Ronaldo. Hein? Donc là, qu'est-ce que vous allez dire Tu sais qu'Alexandre Lacazette, il est devant Cristiano Ronaldo hein? Ouais, au classement. Eh oui, là, pour l'instant, Cristiano Ronaldo ne participerait pas à la Champions League de l'année prochaine. Tu te rends compte La Ligue des Champions de l'année prochaine, si ça se trouve, Cristiano Ronaldo ne va pas participer parce que... Ces, ces statistiques sont absolument médiocres avec le Manchester United. J'ai jamais vu ça. Oh là là là là mais Cristiano Ronaldo Nous on était content de ton retour euh, au Bercaille, à Manchester United mais si c'est pour les faire couler comme tu as fait couler la Juventus bah mon gars ça va être un petit peu compliqué là nous on va commencer à t'insulter et puis je sais il y en a qui vont dire oui mais euh, Faudier, tu dis n'importe quoi il a pas fait couler la Juventus euh, parce que euh, quand Cristiano Ronaldo il était là la Juventus ils étaient deuxième troisième et quand il est parti maintenant ils sont euh, je sais pas combien bah, maintenant qu'est-ce que vous avez à dire Là, il est à Manchester United. Manchester United est bientôt 8e, 9e, voire 10e. Qu'est-ce que tu vas me raconter là hein? Ils vont commencer à regarder derrière parce que c'est chaud. Ils vont commencer à se dire, oh non, il faut qu'on qu s'éloigne de la 10e place. Tu te rends compte hein? Cristiano Ronaldo, de retour à Manchester United. Pour jouer la 10e place. Oh! Et puis, dans un, dans un deuxième temps, on va quand même parler euh, de euh, l'entraîneur. Parce que ce qu'il nous a proposé en termes de plan de jeu aujourd'hui, c'était du jamais vu. Même dans FIFA, tu ne peux pas faire la formation qu'il nous a nous nous a nous a proposée ce soir. 4-2-2-2-2-2. Comment tu peux faire une formation comme ça Hein Tu t'es cru tu t'es cru où Tu sais pas que euh, les autres joueurs, ils ont au moins 4 joueurs dans le milieu. Toi, tu mets que deux milieux. Hein Tu sais pas qu'il y a au moins aussi 4 joueurs sur les côtés. Et toi, tu mets que les deux défenseurs. Et euh, Ronaldo, tu les mets au centre. Cavani, tu mets au centre. Tout est dans le centre, quoi. Hein? Donc toi t'es venu remplacer Solkier pour faire des systèmes de jeu encore plus nuls que lui. Hein? hein? Mais non, mais toi on t'appelait le professeur genre Casadel Papel. Mais non mais c'est du grand n'importe quoi. Hein? Toi là, il faut que tu révises tes fichiers, toutes tes fiches de, de révision de, du coach manager de truc manager là. Parce que là tu fais n'importe quoi. Commence à, à réviser euh, tes trucs, je comprends même pas pourquoi tu as laissé euh, Bruno Fernandez sur le banc, les Greenwood, tout ça, il faut les faire jouer plus souvent. Je comprends pas pourquoi Rashford est sur le banc je comprends rien. Qu'est-ce que Cavani fout sur le terrain? Vous allez me dire ouais Cavani, mais il est nul. Les passes, il n'arrive pas, il n'arrive à rien faire. Hein? Lui c'est que que il est comme Icardis, mec. Tu le laisses dans la surface de réparation, faut pas qu'il touche le ballon dans le jeu. Parce que les talonnades et tout, il n'arrive pas trop à maîtriser. Par contre, devant les cages, le mec, c'est un renard. Voilà, c'est un renard. Et malheureusement, dans le foot d'aujourd'hui, on a besoin que tu saches faire plusieurs choses. Il faut que tu saches jouer dans les petits espaces. Il faut que tu saches dribbler. Il faut que tu saches faire des contrôles dans des espaces euh, euh, sous pression. Mais ça, Cavani, ce pas son style. Lui, c'est un finisseur. Vous comprenez Là, Manchester United, ils ont besoin de joueurs. Et là, c'est du grand n'importe quoi comment ils jouent. Donc commencez à laisser les jeunes jouer. Les jeunes jouer. Là, j'ai l'impression que c'est pareil qu'au Paris Saint-Germain. Ça y est là, on a des vieux qui ont une histoire et qui ont fait des grandes choses. Du coup, on les fait jouer. Mais c'est pas comme ça. Hein. Faut faire jouer la qualité là. Commencez pas à faire du grand n'importe quoi avant que je m'énerve là.